Vous êtes prêts go, go galérer. Ah, okay. ah. <rire> <rire> Mais qu'est-ce fait qu Regarde il fait l'hélico-bite. Ah oui il y a la bite qui bouge Oh c'est grave, viens <rire> Mais quoi, pourquoi tu... Oh Mais quel enculé <rire> J'y arrive pas, vraiment c'est... Et pour moi c'est... un. Inqui... Oh T'es dans la zone à gauche. Oui <rire> On a tous des têtes de fils de pute, vraiment <rire> Ok, ça me rassure, il galère autant que moi. <rire> <rire> Hello Il Il, fait il parle même pas tellement il est concentré. Ça... Ah c'est dur. Oh, c'est dur. Il, closé, <rire> oh, <c 'est> dur. <rire> il a fait <pas> un salto. <rire> je vais installer ça sur mon ordi, je vais jouer en cours. Pourquoi il y a autant de choses qui se collent Il mort. C'est mort. Mort. mort. Oui, oui <rire> <rire> <rire> euh... <rire> il fait le AK Mais comment t'as fait pour aller aussi vite <rire> oh Mais quel bâtard <rire> <rire> Attendez je vous l'hélicoptère. des <rire> <les copies. rire> ah, En fait ce jeu c'est drôle quand c'est pas toi qui joues <rire> Oui voilà <rire> Là ton perso il me tue Avec ton petit zizi qui pendouille là <rire> Déjà c'est pas un petit zizi oh. Eh on peut monter ah, un... Oh gg <rire> Dépêche toi Je hey, <rire> suis sûr y'a moyen d'écrire un Kama Sutra avec ce bail Avec oui, ce jeu. tout à fait Mais on peut monter très haut comme ça trop bien hein. ce jeu -S, -ce... Ouais. Ouais, <rire> OUAIS Oh attends pourquoi il fait des bruits comme ça le mien Vous aussi il fait des bruits genre il quand... Euh oui oui NON <rire> C'est perdu ouais. MAIS NON C'est pas perdu C'est jamais perdu mais c'est beaucoup trop reste... dur Oh non non non non non <rire> Je crois que Mascard t'es plutôt bien là niveau victoire. GG, GG GG. Il se gratte les couilles avec la corne. <rire> oh merde. C'est compliqué là. Ah, Ça va piquer un peu, je 8, 8, 7.. Oui oh Même le ah ventre de Mascard est ébahi <rire> <rire> oh oh oh ah oh <rire> Ah oh non L'hélico... <rire> <rire> ah putain, la mauvaise touche, quoi. Ouh oh, là Ça nous montre notre, euh, notre dessin. <rire> Il y en a, ils vole un peu, ah, non tu... Oh Quel <rire> enculé. Mais c'est quoi ce truc de con c'est un peu nous en agro sport quand, quand le prof la... nous demandait de faire une figure stylée. Il fait l'araignée. <rire> l'araignée L'araignée Il veut jouer au poil de bites. Ah non oh. Ah, yes. Allez <rire> <rire> Il est. est... J'ai gagné là moi bon, hein. mois. Ah, là ta gueule. <rire> C'est trop compliqué. <rire> T'es bloqué. Oh. Ça a bien marché oh. qu'est-ce que je pensais. Regardez oh, ah, je suis en tailleur. Suis oh non il y a plus Magic. Pourquoi <rire> ce jeu n'est même pas. Ah oui mais... il est vraiment ici en tailleur. Le... Et... Oh mais quel enculé Mais quel enculé Oh, bien vu ça. Il <rire> t'a accroché en même temps. Je... T'es énorme. Ça a fait... <rire> vite, vite, vite. Le cul oh, non, non, mais non, non Mais mon terrible. cerveau est beaucoup trop lent, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Vous allez voir, ça va être rigolo. <rire> <rire> Putain, je vous J'ai peur. J'ai pas confiance, le type. Allez Oh, ah ça ça. oh le fils de... Oh, mais eh, par contre, euh, Mascard il se débrouille, hein. il se débrouille de ouf Mascard il est beaucoup trop chaud, c'est abusé Il a perdu vite Z, vite, SNS Mais non Putain ta mère la pute, ça m'énerve ce jeu, j'y arrive pas <rire> Mais normalement il y a la gravité, j'ai mis euh, la gravité de l'espace Le, le dé là est mal placé pour moi, ça me fait mal mais il a fait quoi là <rire> Il cheat oh, Mascard il cheat Ah mais oh non, il y a clairement un truc Oh là là mais Il est insupportable Il est insupportable Il a fait comme ça Ah non c'est pas non, comme ça il Non, a ça. non pas ça. <rire> Et il a pas Il m'a mis dans la merde le con Mascard <rire> il arrive tout le temps à jouer sur ces jeux de merde À quel moment t'arrives à te tenir debout sur ce jeu Allez ah bah, Je trouve que son personnage il lui ressemble un peu à Magic Ouais grave <rire> Avec euh, 20 kilos de muscles en moins c'est Magic mmh, Tu vois ce que tu viens pas. de faire là Déplacer 3 points en 2 secondes Je ne suis pas capable de faire ça Hit. Ah. ah il a réussi Oh le bâtard Oh là là <rire> Voilà, le... ça, ça, à chaque fois il le fait en 2-2 Je ne okay. jamais Du coup on peut dire ah, que Mascard il a les yeux plus petits que ceux de son ventre <rire> ah non! Oh, J'aime bien l'insolence de cet homme. <rire> Dès que t'as dit ça, il a fait ça. <rire> J'aime bien l'insolence de cet homme, deux secondes après, il a tendu son bras. <rire> il t'a fait un putain de mind fuck. Tu penses, tu penses que le bruit de clap là, ils l'ont enregistré en faisant quoi? Je veux pas savoir. Euh, je pense qu'ils ont chippé. Ils ont je veux pas savoir. <rire> il te fait salut, il te fait coucou! Coucou! Ah, coucou avec son pied Il a grippe illusion avec son bavoir C'est une course effrénée Ouh Tu vas y arriver mais c'était pas loin là hein Ok, ouais. euh, par fait, là je suis dans la ma merde de... Magic est vraiment dans la merde Magic le temps passe, oh Magic il se débrouille bien Moi j'ai plusieurs questions qui se passent dans ma tête <rire> ah ouais. Déjà euh, le bruit, ok Deuxième, quels sont euh, les développeurs, à quel moment ils se sont dit bon je vais faire un jeu où il y a plein de mecs à semi à poil qui vont se monter dessus et ça sera pour tous les publics et ça va gagner. Oh non Oh oui, j'ai réussi Oh là là Bon alors, il va clairement y arriver, simplement. Non non non Oh oui, j'ai win Oh j'ai win Oh j'ai win Il peut le tenter. Il est très bon. Il était trop gros, Arrête Il panique. Oh merde, j'ai le somme. Ah, tu ressens vraiment le vent Bah, je sais pas. Dans tes cheveux. Oui, le vent. Mais en l'air, voir de quelle direction le vent. Lèche ton doigt et mets-le euh, dans le vent. Non. Lèche ton zizi et mets-le met dans le, le vent. Dans le <rire> vent. <Lâche rire> le... Oh la la, mon dieu. Oh la la, beau Flandre. La symétrie est parfaite, je vous mets un. Un 20 sur <rire> 20. Oh, je, je vais vous toi mettre un 2. Qui arrive C'est ce que je voulais faire. Je de monter, toi. Euh... <rire> je trouve vraiment que vous êtes. Euh... Un but ah, de personne bon. ah. euh, Tu peux pas être là, tu peux pas être là si tu... Euh, ouais, fais fais les les là, dire. Si tu meurs C'est vrai Oui, il oui, y, y a les barres là euh, attends... Ouais, fais-moi ta main là J'aurais ouais. aimé tenir ta main ah. Un peu plus longtemps C'est ça la musique Oui J'y arrive pas les mecs, pourquoi on a joué à ce jeu C'est vraiment une grosse connerie Moi je pense que le gros à tout ce jeu, c'est l'hélicobit <rire> Vraiment, euh, je pense aussi. Je y arriver. Mais non, je vais pas y arriver. Tu vois bien que je vais pas y arriver. Donc pourquoi tu poses la question Créer un coup, peut-être. Du coup, euh, je te prends un rendez-vous chez la psychomotricienne. <rire> pourquoi il s'accroche pas Il est sur la tête. <rire> Vas-y, tiens, sur la tête, lève cul. Non, non. Euh... Bah, non. Il a le sexe trop lourd. Je pense que c'est terminé pour oh, toi. je tryhard de ouf, j'arrive pas à parler. <rire> je résiste. Oh. Oh, est tu sais que Magic t'es dans la merde pour le prochain tour. A cause de ce que tu viens de faire. Ah oh. oh, je me rends compte. Tu, tu viens de te suicider en gros. Ouh là là. Mais lâche-toi là! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah, c'est bon, je suis 1. <rire> Et j'ai de la défaite J'ai tenté yes. hein J'ai tenté hein quand même yes. Ma Mascard domine as... réellement sur ce jeu Coucou <rire> C'est là qu'il fait vraiment le malin et qu'il va tomber dans le vide <rire> Qui fait le malin... Tombe voilà. dans le ravin Qui l'a fait pas ma jambe. <rire> Regardez ma jambe On s'en fiche euh, Gagne Enfin perd du coup Le X de Xbox Le X de Xbox il y a la PGW non oh Ah il faisait le malin Regardez mon bras Regardez <rire> Ça fait être les défaites. <rire> Il, Il a gagné avec son avec pénis. Hein. Et C'est à ce moment-là qu'on se dit que les Chinois sont défavorisés. Oh oh Il va tomber trop loin. Je vais faire un putain de hold up. Oh bien vu. Ah <rire> oh merde. oh. oh, oh <rire> <rire> Oh non Magic il a oh gagné non, mais... mais non Mais non J'étais sûr que c'était calculé Mais j'y ai tellement cru, je venais de faire la même chose Eh c'est sympathique mais la prochaine fois les mecs, on ouais. fait des équipes Eh hey, on peut faire des équipes Je crois Ah hein. oh mec on peut faire des équipes c'est lourd Ah bon À partir du moment où tu dis que t'es dans l'équipe Ah ouais bah ouais Ouais c'est pas dur Bon allez c'était cool. Bisous.